membres, lièble mal, chers coach, lièble mal reste lièble mal. Mais les limos deviennent les limo-coins. Les limos vont devenir les limo-coins, crypto-monnaie à part entière dès le 1er décembre 2021. Et nous passerons désormais de la blockchain privée à la blockchain publique. Tout le monde aura désormais la possibilité de transférer ses limo coins du site Liablemal directement vers les plateformes où nous sommes déjà listés et pourra les échanger en bitcoin, en USDT, en ethereum, quand il veut et quand il peut. Ceci nous donnera plus de liberté, plus de sécurité et plus de transparence. Les transferts entre les membres ne se feront plus par ID, mais désormais ce sera les wallets. Pour l'instant, nous sommes présents dans la plateforme La Token, dans que Swap, dans Uniswap, bientôt dans Bittrex. Dans Qcoin, dans Goku Market et dans Binance. Les taux d'intérêt vont rester les mêmes, de 2 à 37% en staking, dès l'entrée en vigueur du nouveau contrat. Mais la rentabilité en limo va changer. Un exemple, le pack de 100 000 dollars qui payait 225 000 limo en fin d'année va désormais dès l'entrée en vigueur du nouveau contrat payé 135 000 IMO. Applaudissez Donc, chers membres liens plus mal, vous avez, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 25 novembre, dans 12 jours, pour acheter un maximum de Pâques, question de bénéficier du maximum de l'IMO dans le précédent contrat. Car vous êtes les premiers et la terre appartient toujours aux premiers occupants. Le plan de compensation reste le même. Les bonus et team bonus restent les mêmes. Les chiffres d'affaires d'équipe et personnel restent sans changement. À partir du 1er décembre 2021, le nouveau système Lié Mal 2.0 entre en vigueur. Liablement, comme je vous l'ai dit, compte à ce jour 210 000 membres et plus, et plus de 400 points de vente à travers l'Afrique qui acceptent déjà les paiements en limo, avec un potentiel d'inscription de 450 membres par jour. Les crypto-monnaies reposant sur leur communauté, j'ai la ferme conviction que d'ici deux ans, un limo coin pourra valoir 10 dollars minimum, et vous ferez vous-même les calculs. Vous trouverez toutes les transformations et tutoriels dans le site www.yeplemal.net. Chers traders, je peux vous le dire sans embâche et avec autorité, la crypto-monnaie est à inscrire dans les piliers grâce auxquels nos états en général et nos projets de développement en particulier vont se bâtir. N'hésitez plus à vous y investir. Faites-le sans crainte aucune le pessimisme et les idées préconçues que freiner jusqu'ici vos élans disparaissent. Cessez d'être dubutatif. achetez vos limos dès aujourd'hui. N'attendez plus. À vous autres qui faites déjà confiance, n'ayez pas peur de vos limos. Ils vous appartiennent. Et croyez-moi, l'avenir de la crypto-monnaie est de plus en plus promoteur et reluisant. Les jours à venir vont immanquablement le témoigner. Je reconnais, un très chers membres de la galaxie mal que nous avons traversé des moments un peu difficiles ces derniers mois. Sachez que nous travaillons très fort pour en venir à Beau. Très honorable Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs, j'aurais pu être long, n'eût été le timing que je me dois de respecter, mais aussi vos agendas que je sais très surchargés. À toi, Madame Sim. Ma très, chère, ma très chère tendre repose, celle pour qui liablement ne serait plus aujourd'hui. Je dis grandement merci. Merci pour le soutien inconditionnel. Merci pour le soutien, pour les absences, pour mes déplacements et voyages parfois inopinés. Merci, merci pour tout. À mes chers enfants qui aujourd'hui se sont accommodés à mes absences, à mes voyages, je dis grandement merci. À vous mes frères, chers valeureux coachs de la galaxie Lièble Mal, sachez que dès aujourd'hui, Lièbre Mal vous appartient et vous seul donnerez l'orientation de ce business qui, depuis 4 ans, a fait de nous ce que nous sommes. À chacune et à chacun d'entre vous ici présents, ainsi qu'à tous les membres de la communauté Lièbre Mal qui n'ont pas pu faire le déplacement, pour des raisons multiples, je vous dis infiniment merci pour votre aimable attention et je sais que je saurai toujours, je saurai toujours compter sur vous pour la réussite de ce projet qui nous tient tant à cœur. Je vous remercie.